Bonjour à toutes et à tous, un petit exo corrigé sur les transformations physiques. Et sans plus entendre, c'est parti. Cet exercice est tiré du manuel Hattier Seconde Physique-Chimie, c'est l'exercice 20, page 107. Lisons ensemble l'énoncé. À la fin du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, Gollum arrache l'anneau unique mais tombe dans les feux de la montagne du destin. L'anneau, sous l'effet de la chaleur, fond, sauron et détruit et la terre du milieu est sauvée. On donne l'énergie massique de solidification de l'or et on donne également le symbole chimique AU. Cette énergie de solidification est égale à moins 6,57 fois 10 puissance 4 joules par kilogramme. Première question, identifier le changement d'état étudié. Deuxième question, écrire l'équation de ce changement d'état. Troisième question, déterminer l'énergie massique de ce changement d'état. Enfin, quatrième question, calculer l'énergie que doit absorber un anneau de masse M égale 6 g constitué d'or pur porté à sa température de fusion pour fondre. Comme toujours pour cette série, vous mettez la vidéo en pause, vous faites l'exercice, puis vous venez voir le corriger. Vous pouvez vous aider du cours, la vidéo est disponible, le lien doit s'afficher en haut de l'écran. Le mieux étant quand même d'essayer de le faire sans avoir le cours sous les yeux. Je pense qu'une dizaine, une quinzaine de minutes doit être nécessaire. Évidemment, ça prend en compte la rédaction complète et argumentée de l'exercice. Bon, cet exercice est vraiment représentatif d'un exercice qu'on peut donner en évaluation sur la partie de transformation physique. Première question, il faut identifier le changement d'état. Pour cela, une bonne lecture, une bonne compréhension du texte. Le passage important est l'anneau sous l'effet de la chaleur fond sauront et détruit et la terre du milieu est sauvée. Bon, la partie sauront et détruit, la terre du milieu est sauvée n'a vraiment aucune espèce d'importance. C'est surtout la première partie qui nous intéresse, l'anneau sous l'effet de la chaleur fond. On a le verbe fondre, c'est comme quand un glaçon fond, il passe de l'état solide à l'état liquide. C'est ce qu'on a ici, le changement d'état est une fusion. Deuxième question, écrire l'équation du changement d'état. On vient de dire juste auparavant qu'on a une fusion, c'est-à-dire passage de l'état solide à l'état liquide. On sait également par le texte qu'on a de l'or. On a le symbole chimique AU, on peut donc écrire l'équation du changement d'état. AUS S, pour dire qu'on est à l'état solide, donne AUL L, L pour dire que l'or est passé à l'état liquide. Rien de compliqué ici. Troisième question, l'énergie massique de ce changement d'état. Alors, on nous donne l'énergie massique de solidification. Et elle est égale à moins 6,57 fois 10 puissance 4 joules par kilogramme. Mais ce qu'on cherche, c'est l'énergie massique de fusion. Sauf que la fusion, c'est le changement d'état inverse de la solidification. Donc si dans un sens, on a moins 6,57 fois 10 puissance 4 joules par kilogramme, dans le sens inverse, dans le sens de la fusion, on a 6,57 fois 10 puissance 4 joules par kilogramme. Enfin, quatrième et dernière question, on veut calculer l'énergie que doit absorber un anneau de 6,0 g d'or pur pour fondre, sachant qu'il est à sa température de fusion. Alors, l'énergie de changement d'état est Q. On sait que Q est égal à M fois L, avec M la masse de l'objet, et L l'énergie massique du changement d'état. On a toutes les données, il ne reste plus qu'à faire l'application numérique. Q est donc égal à 6,0 g fois 6,57 fois 10 puissance 4 joules par kilogramme. Et là, attention aux unités, la masse doit être exprimée en kilogrammes. Bon, vous savez, il suffit de diviser la masse en grammes par 1000 pour obtenir la masse en kilogrammes. Maintenant, on peut bien faire le calcul. 6 fois 10 puissance moins 3 kilogrammes, fois 6,57 fois 10 puissance 4 joules par kilogramme. Les unités sont bonnes, on peut faire le calcul. Et on obtient 3,9 fois 10 puissance 2 joules, soit 390 joules. Voilà, c'est tout pour cet exercice sur les transformations physiques. Donner le nom du changement d'état, modéliser par une équation et faire un petit calcul d'énergie. C'est vraiment les questions qu'on peut vous poser sur ce chapitre. Comme d'habitude, vous vous entraînez en faisant plusieurs exercices de difficulté croissante. N'hésitez pas à partager, faire des commentaires, vous abonner, activer la cloche. Et moi je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, la physique c'est facile